Qu'est-ce que ça change Voilà ce que vient de dire, ce que ça vient de dire derrière. Qu'est-ce que ça change en fait De te retrouver face à un échec, à une erreur, ou à une réussite Donc voilà, ça vient de parler de ton identité. Ça vient de parler de la dose de. de ce que tu montres aux autres, de ce que tu te montres à te remettre à toi-même, en positif et en négatif, en blanc et en noir, en ombre, en lumière. Tu te prends la tête sur est-ce que c'est le bon choix ou, euh... ou c'est une décision importante parce que ce qui tourne en fait comme question derrière et comme problématique, c'est un... une notion d'identité. C'est redéfinir c'est changer de point de vue. Tu n'es pas en train de changer qui tu es. Tu es simplement en train de, de changer l'angle de vue par lequel tu te contemples toi-même. Et qu'est-ce qu'il y a à voir dans cet angle de vue Ah, ouais. Ok. Tu n'es pas la salope que tu crois être en changeant d'avis. Il y avait ça, il y avait ça vraiment dans derrière. Euh, tu, penses, tu penses devoir te justifier Tu penses devoir... Tu penses avoir l'obligation euh, presque sacro-sainte de te justifier concernant, le, concernant ton choix. Voilà la croyance dans laquelle tu es et qui, euh, qui tourne sous ta problématique consciente de eh « ben, je suis plus à l'aise avec mon deuxième prénom » et euh, « j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de me tromper » et blablabla. Bla bla. Euh... Donc, il y a une petite notion d'acceptation d'extérieur, mais derrière, c'est juste que tu n'as vraiment pas envie d'être une salope en changeant d'avis. Je crois que j'ai tout dit par rapport à ça. Si je renvoie dans le groupe, mmh. on n'est mmh. jamais mieux servi que par soi-même. C'est à c'est à nous-mêmes de poser les bases de ce que l'on veut voir dans le monde. Dans ce que l'on veut voir, sans parler du monde, dans notre environnement. Tu veux voir de la paix dans ton environnement Tu veux voir euh, de l'amitié Une communauté Retrousse-toi les manches. Et commence par aller voir bah, qu'est-ce qui merde, qui fait que ça ne veut pas arriver ça me parle vraiment de notre capacité à aller de l'avant, à avoir une, une foi, un, une certitude, des valeurs une éthique qui sont fermes, qui, sont, qui nous correspondent vraiment et dont on ne doute pas du tout, à aucun moment. Ça me parle de cette pulsion de d'arrogance dont je vous parlais tout à l'heure concernant la véracité de qui je suis la véracité de ce que je sais vrai pour moi parce que c'est comme ça qu'on se reconnaît parce que c'est comme ça qu'on est un avec soi-même qu'on est doux avec soi-même qu'on qu'on arrête de se flageller on n'a pas besoin de tout faire, on n'a pas besoin de tout porter pour créer notre bien-être. Il suffit de planter les, les piliers profondément dans la terre et ce sont ces piliers qui nous assureront de la stabilité de notre projet, de ce que l'on veut voir, de ce que l'on veut incarner. On, on voudrait être sûr on voudrait avoir une sûreté à l'extérieur. Alors que c'est à l'intérieur qu'on trouve l'énergie nécessaire pour être sûr. Et que ce processus-là se passe aussi par nos actions. Par nos tâtonnements, par nos échecs. Voilà. Merci pour ta question, mélanie